Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'évolution du module d'activité et les nouvelles fonctionnalités qui y sont apportées. Ces nouvelles fonctionnalités étant très impactantes et assez nombreuses elles vont être sujettes à des contrôles par variables d'administration. Pour ce faire dans le module d'activité vous avez un lien qui vous amènera directement vers la gestion de ces variables. On y retrouve 5 nouvelles variables dont l'une la plus importante c'est la gestion des quotas elles permettent de paramétrer euh, un nombre d'invités avec lesquels peuvent venir un, un usager lorsqu'il s'inscrit à une activité en général c'est des adultes ou des enfants vous paramétrez combien, avec combien ils peuvent venir en, au maximum les trois suivantes sont un peu liées c'est la fonctionnalité du mail de rappel avertir le début d'une activité pour les usagers. Le premier paramètre c'est le délai qui va vous permettre de définir à partir de quand avant la date de début de l'activité les mails sont envoyés. Ensuite vous aurez le sujet et le corps du, du mail qui sont paramétrables comme dans d'autres mails de portail avec des basés sur des sur les objets eux-mêmes donc sur la session d'activité ici on récupère son libellé ou sur le nom du participant on récupère son nom complet la dernière variable d'administration elle vous permet d'ouvrir les sessions d'activité à tout le monde et de bypasser les droits de les, les droits classiques de, de suivre une activité les droits de suivre une activité on les retrouve dans les groupes d'utilisateurs on a maintenant trois Rôles sur les, les activités. L'un, c'est celui de diriger une activité, c'est pour les intervenants. Le sujet d'une activité, c'est pour les usagers qui ont le droit de voir et de participer à une activité. Et le troisième rôle qui est nouveau, c'est de pouvoir inscrire un usager à une activité. C'est-à-dire que les, les bibliothécaires ou les intervenants ont, pourront avoir ce rôle pour pouvoir inscrire une personne tierce euh, de, de, eux-mêmes. Et les personnes qui ont le droit d'inscrire ces, ces usagers à une activité auront des droits supérieurs aux usagers. Ils pourront bypasser beaucoup de règles. L'envoi le, d'email euh, se gère par un batch. Donc on le retrouve dans la liste des batchs ici. Il apparaît en bas, c'est notifier les prochaines activités, c'est ça le, la notification de rappel. Il est activable et désactivable à la demande. Et il pourra être paramétré comme les autres batchs, euh, à la date, euh, avec des dates données, des, des jours donnés, ou être lancé manuellement à la demande. Par contre, il affectera toutes les activités. Il aura juste la, la gestion du délai par rapport à la date du début d'activité qui, qui sera vérifiée. Maintenant que le paramétrage est fait, on va pouvoir aller regarder ce que ça donne exactement dans une, dans une section d'activité. Donc on va prendre une qui n'a pas encore commencé. Ici, dans l'onglet session, il y a eu quelques changements. Maintenant, une date d'activité est laissée sur une plage donnée. Donc on a une date de début et de fin. Et on peut la définir plus précisément en désactivant cette case à cocher. Ce ne sera plus une journée complète, mais on pourra définir des horaires, des horaires plus précis. La date d'inscription elle a changé, maintenant elle a une date de début et une date de fin, ce qui vous permet de définir une plage pendant laquelle les usagers pourront s'inscrire. Avant la date de début ils ne pourront pas, après la date de fin ils ne pourront plus. Les, ces données-là ne sont pas obligatoires, Le, si la, donnée, la date de début n'est pas définie par défaut, ce sera la date de publication de l'article et quand il sera visible du côté front. Et la date de fin par défaut elle sera égale à la date de début de l'activité. Le dernier lien nouveau qu'on voit ici, c'est ouvrir à tous les Donc, C'est une case à cocher qui apparaît parce qu'on a coché le dans les variables d'administration qui euh, permettent de l'activer pour tout le monde. Et donc de ne pas passer les droits des usagers. Comme c'est une case à cocher par session d'activité, on pourra le gérer par session toutes les sessions ne seront pas forcément ouvertes à tous les usagers, on pourra définir lesquelles le seront ou lesquelles ne seront pas. La variable d'administration ne fait juste apparaître ce lien ou pas. Le plus gros changement, il se retrouve ici dans le, les effectifs qui apparaissent si jamais on a coché la, la variable d'administration gestion par quota. On va beaucoup changer la, le paramétrage des, des quotas. Maintenant, on peut gérer donc de façon plus précise le nombre d'adultes minimum, maximum, le nombre d'enfants minimum et maximum, et le maximum possible par inscription pour un usager, pour ne pas qu'un usager puisse récupérer toutes les places en une seule inscription. Quand on définit des enfants, on va obliger à aussi renseigner une date, de leur âge, le minimum n'étant pas obligatoire, mais le maximum, lui, il le sera. Pour définir à partir de quand on considérera que c'est un adulte ou un enfant. Un des autres ajouts, ça a été un changement de la gestion des usagers, de la, de la façon de les retrouver grâce à des critères de sélection plus précises et un écran de recherche plus, plus standard pour l'admin du portail. On peut donc faire des recherches plus précises en paramétrant nos, nos critères, le, la bibliothèque, le niveau d'accès, donc c'est les rôles. Le nom si on, ou l'email, c'est un, une recherche globale ici, sur tous les champs qu'on qu retrouve ici, on peut faire une recherche dessus. Et un, un nouveau critère qui vous permet de rechercher les, ceux qui ins, sont inscrits à la session, ceux qui ne le sont pas encore, ou tous. Pour l'instant, je n'ai que deux personnes inscrites. Et comme j'ai des droits supérieurs, j'ai le droit de manager leurs inscriptions. J'ai un, un icône de modification d'inscription qui me permet donc d'ouvrir une pop-up où je vais pouvoir gérer leur, euh, les inscriptions pour cet usager. Donc je vais mettre deux adultes. Et on le voit apparaître. Maintenant que l'activité elle a été paramétrée on va pouvoir aller voir du côté front les changements que ça va faire apparaître pour l'usager du coup on a fait apparaître notre sur la page d'accueil nos activités et on voit celles que j'ai paramétrées ici on voit quelques informations donc sur la bibliothèque où se fera l'activité la date de début mais si on veut avoir plus de précision, il faut cliquer sur le lien détail qui va nous envoyer donc sur une page d'activité de, de son article. Dans l'article on retrouvera plus précisément donc, la date euh, d'inscription, la plage euh, définie pour pouvoir euh, les inscriptions, le nom de participant à cette inscription et le lien qui nous intéresse donc le lien d'inscription euh, des usagers. Quand on clique dessus on va se retrouver donc sur un, une pop-up euh, d'inscription. On verra que on a le droit de définir un nombre d'adultes. Par contre, sur cette session d'activité, on n'avait pas défini de, de nombre d'enfants. Donc, cette, cette zone de saisie est verrouillée. Le nombre d'adultes, j'avais défini qu'on ne pouvait pas en mettre plus de 2. Donc, je vais être bloqué au-delà au de 2. Je ne peux pas en mettre plus que 2. Et comme je suis un utilisateur qui n'avait pas normalement les droits de de suivre une activité mais que j'ai mis les. j'avais coché la case à cocher qui me permettait de bypasser ces droits là je vais quand même pouvoir valider cette inscription et on la verra donc apparaître du côté on la voit déjà apparaître dans mon agenda que j'ai le droit de la modifier et de la changer à la contenance elle est liée à mon compte maintenant mais en plus du côté admin de bokeh on devrait voir maintenant en rechargeant la page que mon inscription était validée et qu'elle était insérée donc on voit que je m'étais connecté avec un rôle qui normalement n'a pas le droit de pouvoir s'inscrire et suivre des activités mais pourtant j'ai quand même bien, bien pu m'inscrire avec les deux adultes. et je peux de nouveau en tant que de cette activité, manager cette activité, la supprimer ou la modifier. Voilà pour la... toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées dans ce dans ce gros changement des du modèle des activités. J'espère qu'il vous conviendra. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Au revoir.